Un tic et les marais à sec il faut faire avec qu'on soit sur la terre en plus un souffle d'air en 16 heures caniculaires indiscutable réchauffement climatique on a beau dire chaque année il fait de plus en plus chaud de plus en plus lourd quand l'été arrive et que la canicule s'installe et on se retrouve paralysé, immobilisé. Cette chaleur qu'on sentait dans les blouses de Ali Farka aujourd'hui, elle est là. Mais dans cette torpeur, il y a aussi l'amour. Dans ces heures caniculaires qui font qu'on est l'un contre l'autre en essayant de se chercher à l'ombre, l'amour aussi, c'est. Chaud, quelquefois même c'est brûlant. Mon tout paradis, quand on sent la caresse des faits de la paresse, plus rien ne presse, où qu'on soit sur la terre, plus un, un souffle d'air en ces heures caniculaires.